Les mauvais jours. Il est à toi, Jésus, toujours. Ils veulent nous empêcher d'ouvrir la messe de l'église. Ils veulent empêcher d'ouvrir l'église. La foi, Jésus pour toujours. Je veux te suivre. Les mauvais jours. Avoir, euh, un de chance, de la ah, Il si bon ah, si bon ah, ah, nous balance des lacrymogènes, j'en ai ramassé un. Malheureusement, mon... Oh. Ah, mon stock était plein, mon téléphone était plein. Je n'ai pas pu filmer quand il y avait la fumée et la débandade. Les gens insistent, ils ramènent leurs gens, ils ramènent les policiers, ils appellent du renfort. Donc, ils vont continuer à nous balancer des lacrymogènes. Le camion entre dans l'enceinte de l'église, ce qui est totalement anormal. Ce qui est totalement anormal. J'ai eu de la fumée dans mes yeux. Et il a fumé dans mes yeux ouais. mais bon on insiste. il y a beaucoup de gens qui sont partis déjà voilà, ils vont attaquer ils vont nous attaquer ils vont attaquer ils vont attaquer je ne sais pas quelle est leur intention ça, s'aggrave ça ici Malheureusement, j'ai raté quand il y avait la fumée partout. Il a fallu que je vide mon téléphone pour essayer de prendre de nouvelles images. Ils insistent. Ils veulent faire entrer le camion sur les gens. « Ah, Seigneur Jésus, viens délivrer ton peuple. Viens délivrer le Gabon. On n'en peut plus. » L'évêque, écoute, Dieu parle. Il négocie avec mon pour qu'il ne fasse pas, qu'il n'aille pas jusqu'au bout et hors il insiste. Les policiers sont déterminés à l'arrêter, à tirer. Vous ne voulez pas On ne voulait pas à on ne leur répond pas. Il ne a en avez pas vous bien ne ça hier que pas quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux et toi, Jésus est. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. I'm